Salut gang, c'est Weedman, content d'être avec vous. Merci à mes fidèles euh, spectateurs qui sont toujours au rendez-vous. Si vous voulez toujours euh, des belles vidéos de ce genre, donnez-moi un beau pouce et un commentaire. Donc, on est avec la Spider Farmer SE5000. Méchante, big lumière mon homme. Où est-ce que la lumière est vraiment répartie euh, partout dans la tente, et non euh, seulement au centre. Donc, euh, on est rendu avec trois plants qu'on ne sait pas la variété. Euh, donc, le X3, le X6 et le X1. Le X1, merci à l'abonné qui m'a dit de mettre un petit don parce qu'il manquait euh, d'humidité. Euh, merci beaucoup mon ami, on a sauvé le X1 grâce à toi. Donc, euh, les plans, j'ai fait aucun low stress training. J'ai pas, euh, pas coupé les bouts. Comment on dit ça donc Je ne m'en même plus. Donc, j'ai rien fait. Puis, euh, je compte ne pas trop le faire. J'aimerais savoir le, le petit look euh, des plantes là, sans trop les euh, toper. Voici le mot que je cherchais toper. Trois plants dans une 4x4, euh, c'est pas assez. Donc, euh, puis en plus, je ne sais pas si ça va devenir peut-être des plans mâles. Ça va être fourrette si c'est des plans mâles. Ça veut dire que j'avais aucune cocotte. Donc, euh, je vais rajouter, là, sûrement un clone ou deux. Euh, un peu plus tard, là, euh, dans l'agro. J'ai regardé mon PPFD. Euh, je suis présentement seulement à 150. Donc, euh, éventuellement, on va euh, augmenter la lumière. Et je vais aussi les euh, transporter là, dans des deux galons. Euh, les racines sont vraiment là, très belles. Bien, bien, bien euh, blanches. Assez grosses quand même. Le X6, la même chose. Il va juste avoir le X1 qu'on voit qu'il est plus petit. Vous allez voir les racines. Il y en a moins. Quand même, quand même. Quand même, il a vraiment repris le dessus. Là, euh, je suis vraiment fier de lui. Félicitations. Donc, euh, ça n'a pas fonctionné. Mes autres graines de cannabis, là, je pense que je les ai plantées trop profondément. Je pense que j'ai donné un petit peu trop d'eau. Je ne sais plus. Je ne le sais plus. On va prendre un break là, pour les, euh, les graines de cannabis. Je vais peut-être essayer. À, pour ceux qui connaissent Winman, là, vous savez, j'avais eu euh, du King Kush de Oka. J'avais acheté un 28 grammes de King Kush et on avait trouvé 252 graines de cannabis. J'en ai donné à un de mes amis et puis il m'a dit que c'était euh, des graines régulières, mâles et femelles que ça a donné. Je sais pas s'il y a eu des her hermaphrodites, mais peut-être que je vais me pratiquer avec les King Kush. Euh, là, je vais essayer de planter ça là un centimètre vraiment déçu de moi-même là. j'ai perdu beaucoup d'argent avec les ripper seeds euh, les wedding cakes et puis les euh... tch, tch, tch, tch. Non, je ne me souviens plus de l'autre c'était je ne me souviens même plus mal mais euh, c'est ça, j'étais bien, bien déçu d'avoir perdu les wedding cakes et euh, les autres c'était des triangles couches mélangés en je... Alright. Donc euh, rien de spécial dans cette vidéo. Euh, juste pour vous dire là, que j'ai fait le ménage. J'ai enlevé les, les, les plans, là, qui, qui, les graines de cannabis qui ne poussaient pas. On va éventuellement monter la lumière. J'ai mis mon cellulaire ici comme ça, là, avec euh, l'application. Pour voir l'intensité euh, de la lumière. 150, comme je vous ai dit. Même que le plus bas lui a atteint 135. Euh, il est plus loin de la lumière donc ça fait vraiment une différence l'application, comme je vous dis, c'est gratuit c'est pas euh, peut-être pas aussi précis qu'un instrument à 500$, mais quand même quand même donc euh, mon filtre à charbon euh, il fonctionne, Bah ben ouais je pensais que j'avais éteint, mais il fonctionne ventilation et puis on dans, dans la prochaine vidéo là, ils vont être dans des deux galons Peut-être que je vais euh, filmer ça. Là. Et puis, euh, c'est ça, là. J'ai seulement donné de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et puis, là, ouais, je veux pas qu'il perde de couleur, là. Euh, en, en le transportant dans un, deux galons, là, puis en commençant à donner des nutriments, euh, il va donner un gros coup, là. Ils sont en train, là, ils ont hâte. Ils ont vraiment hâte de, de, de débarquer de là. Alright gang donc euh, c'était euh, l'évolution avec la Spider Farmer SE 5000 Merci à la prochaine